Une petite astuce dans les paramètres. Je partage avec vous une petite astuce avant de passer à l'étape suivante. Alors, toujours dans les paramètres de vos robots, en cliquant en haut à droite, lorsque vous allez cliquer en bas sur la roue dentée pour accéder aux paramètres et personnaliser votre robot, vous voyez en bas un petit, une petite face de dash là, qui est barrée. Alors, « Salut! » Voici ce que ça donne quand je change. Alors là, j'ai un robot qui dit « Salut ». Là, j'ai un robot qui s'excite. Vous l'entendez peut-être rouler sur la table. Alors, ici, c'est ce que vous avez comme option quand le robot euh, s'éveille et quand le robot se met en attente. Alors, quand il est en attente après vous, à certains moments, euh, il va avoir tendance à se mettre en action. Euh, donc, moi, je vous conseille de le laisser euh, sur le mode « Fermé ». Pourquoi parce que quand vous allez faire des défis, disons, au sol et que votre robot va devoir partir d'un endroit particulier, si votre robot se met à se déplacer et que vous avez à le replacer, ça devient très tannant. Donc, euh, c'est une façon d'être plus fonctionnel avec les robots pour moi en classe. Voilà.